L'historique de la démarche d'innovation participative, j'aime bien dire que c'est une vieille dame centenaire puisque l'innovation participative a démarré dans les années 1900 avec trois acteurs historiques, Michelin, le ministère de la Défense et les PTT, l'actuel groupe La Poste. Et ces acteurs, ce qui est à noter et qui est extrêmement euh, enthousiasmant, sont toujours engagés dans la démarche d'innovation participative. L'association a été créée en 2002. C'est la résultante du groupement de l'innovation participative. Et donc, en 2002, les acteurs volontaires se sont réunis et ont monté cette association qui, depuis, est en pleine expansion. C'est un sujet qui est toujours d'actualité. Les principes fondamentaux restent toujours les mêmes. En revanche, les modalités de réalisation, les modalités d'usage ont fortement évolué. On est en pleine effervescence avec le design thinking, l'open innovation, l'entrepreneuriat, les hackathons. Avec cette petite nuance quand même qui n'est pas neutre, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas se tromper. Finalité n'est pas moyen et on ne fait pas un hackathon pour faire un hackathon. On fait de l'innovation participative parce qu'il y a un sens donné, il y a une stratégie derrière et ensuite on utilise des moyens et des outils. On peut dire aujourd'hui que l'innovation participative est en plein essor, en pleine reconstruction, en pleine mutation et c'est extrêmement formidable pour nous. Alors, je crois qu'effectivement, nous sommes en, en, en pleine mutation, en pleine évolution des usages. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de voir l'utilisation intensive du mot participatif. Euh, quelque temps en arrière, c'était le mot co-construction. En fait, on fait, quoi que l'on dise, de l'innovation participative, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'acteurs qui, à un moment donné, ont une idée magique et qu'ils souhaitent mettre en œuvre cette idée magique. Et donc, on est dans un contexte évolutif, dans le sens où, l'innovation euh, participative, c'est plus uniquement l'innovation du collaborateur dans une organisation, c'est l'innovation d'un acteur dans un écosystème et on est euh, dans un écosystème ouvert. Et donc l'innovation, elle devient euh, innovation participative sociétale, c'est-à-dire que c'est le citoyen, c'est à un moment donné le salarié, c'est à un moment donné l'électeur qui fait des propositions et qui souhaite que ces propositions soient mises en œuvre. Donc, on est en pleine révolution de l'innovation participative, avec cependant, et ce n'est pas neutre non plus, le point d'attention que euh, les principes fondamentaux restent toujours les mêmes. C'est une idée qui, à un moment donné, va être réalisé et va être profitable au plus grand nombre. On observe des, des nouveautés euh, qui sont extrêmement euh, prometteuses, à savoir que l'innovation s'exerce dans et en dehors de l'organisation, dans des lieux hybrides, qui sont des, des, des tiers lieux d'innovation, par exemple. Et puis, on l'a vu avec la crise sanitaire du, du Covid-19, eh euh, aujourd'hui, on est engagé vers euh, du travail à distance, en télétravail et donc il y a un enjeu qui s'offre aussi à nous de savoir comment on va pouvoir innover à distance tout en étant connecté avec des plateformes qui encore une fois pour moi ne sont que des outils. Alors, les difficultés, il y a les difficultés récurrentes que l'on observe au fil des ans, qu'on essaye d'éradiquer et qui ont la dent dure. Je pense notamment à tout ce qui est lié aux pratiques manageriales qui ne sont pas en phase avec ce type de management participatif. Ensuite, il y a ce facteur temps qui est quand même quelque chose qui est, qui est fondamental, c'est la capacité à pouvoir interagir, participer à des sollicitations en dehors de, de son job et dans le cadre de, de, de, de son travail. Et puis, il y a, parce que c'est un des principes fondamentaux, le dispositif de reconnaissance. Il n'y a pas d'innovation participative sans acte de reconnaissance. Et là aussi, on peut, on peut voir quelques, quelques faiblesses de ci, de là. Ensuite, il y a, alors ça, on l'a, c'est mesuré, hein, régulièrement, on fait des enquêtes et des études, et donc on a fait une, une infographie sur la dernière enquête benchmarking qu'on a réalisée avec Innovacta, et c'est vraiment ces trois points-là qui ressortent, le facteur temps, euh, des ressources dédiées, on a par exemple, quand on demande quel est le budget ou les moyens que vous avez à disposition, eh bien on va d'une fourchette de 0K euros à 200K euros. Voilà, et puis ce dispositif de reconnaissance où là aussi il y a des choses merveilleuses à, à mettre en place. Et puis il y a euh, un phénomène que l'on observe et sur lequel je souhaitais peut-être insister aussi aujourd'hui, c'est le fait qu'on euh, a un enjeu d'innovation fort, ça fait quelques années qu'on qu met cela en, en avant, et on voit aujourd'hui, notamment dans les grandes organisations, qu'elle a tendance, cette innovation, à être cloisonnée. Et c'est un peu dommage et c'est un peu contre-productif. En revanche, et pour moi c'est un point d'espoir, de, entre guillemets, on voit qu'avec la crise les moyens sont réduits et que, et que donc cette ouverture externe que l'on a, elle est intéressante, elle va perdurer, sauf qu'on est en train de se dire « ah oui mais l'interne aussi a sa valeur, l'interne aussi peut avoir des bonnes idées et l'interne aussi peut nous aider à co-construire l'avenir ». Et ça je trouve que c'est une voie qui est ouverte en ce moment, qui est extrêmement intéressante.